Bonjour Bruno, alors l'information ou l'une des informations les plus importantes de ces dernières semaines, c'est le lancement par Facebook, donc le premier réseau social mondial, d'une nouvelle monnaie, même une crypto-monnaie, qui s'appelle le Libra. Alors la première question la plus évidente, c'est à quoi sert ce Libra et comment va-t-il fonctionner Le Libra est une invention révolutionnaire, c'est une nouvelle monnaie qui est lancée par Facebook, c'est une monnaie qui est garantie par d'autres monnaies existantes, donc ce n'est pas un phénomène monétaire tout à fait spontané, mais c'est une monnaie qui est lancée par un site marchand, à savoir Facebook, et c'est finalement l'aboutissement du, du capitalisme, parce que si le capitalisme peut créer sa propre monnaie, il se dégage des États et il peut créer un moyen de paiement qui permet de stimuler les, les achats qu'il peut promouvoir. Euh, c'est une, une nouvelle révolution quasiment idéologique, et en fait, beaucoup de personnes croient aujourd'hui que c'est un peu comme Western Union ou comme une banque digitale qui permettra de faire des paiements instantanés, mais c'est beaucoup plus puisqu'un nouveau concept est introduit. Et donc cette monnaie, maintenant, va vivre sa vie. Elle n'aura pas sans doute la même envergure que des monnaies traditionnelles, mais elle va vivre sa vie et elle va devenir un, un référentiel. Et quand on y pense, aujourd'hui Facebook a à peu près 2 milliards et demi d'individus. Si ne fût-ce qu'un quart des utilisateurs de Facebook décide d'ouvrir un, un portefeuille euh, Libra, eh bien, ça veut dire que ce sera une zone monétaire à peu près égale à deux fois la zone euro. Alors Bruno, vous nous avez expliqué le fonctionnement du Libra. Alors la question qui vient à l'esprit maintenant, c'est pourquoi Facebook se lance-t-il dans la création d'une crypto Quel est son intérêt Est-ce que c'est par exemple pour redorer son blason Puisque comme vous le savez, Facebook a été fortement critiqué ces derniers mois et ces dernières années. Facebook a lancé la crypto-monnaie pour créer un nouvel écosystème, c'est-à-dire un ensemble de relations commerciales qui permettent de conjuguer à la fois des actes commerciaux, des achats de biens, des, des paiements de Uber, des paiements sur eBay, avec une nouvelle monnaie. En fait, Facebook est en train de faire aboutir sa, sa propre réalité, c'est-à-dire créer une sorte de, de nouvelle humanité commerciale. Et bien sûr, l'idée, c'est de stimuler la consommation. Parce que dès qu'on a ouvert un compte en Libra, eh bien, ce compte sera assorti de différents avantages. Par exemple, on peut imaginer que si on paye sur Uber avec un Libra, on reçoive euh, un, une discount. On peut aussi imaginer que si Facebook euh, demande à ses utilisateurs d'avoir accès à leur vie privée, et que ces utilisateurs acceptent, les, les comportements de consommation seront favorisés avec des avantages qui seront adossés. Par exemple, si un jour un consommateur dit qu'il est d'accord d'être géolocalisé, d'être caractérisé selon les photos qu'il met en ligne, et qu'en qu plus il aime, par exemple, un burger McDonald's, s'il paye son burger McDonald's dans tel endroit où il est géolocalisé, il reçoit un avantage pécuniaire. Donc, ça, en fait, c'est une façon de stimuler la consommation au bénéfice, bien sûr, de Facebook et de toutes les personnes qui y sont affiliées. Quelle est la réaction des banquiers centraux ou des États puisque traditionnellement ce sont les États et les banques centrales qui peuvent battre monnaie et là on voit un, un acteur privé, une multinationale euh, qui, fort de ses 2,3 milliards d'utilisateurs, lance aussi une crypto-monnaie. Est-ce que c'est un concurrent déloyal ou pas Depuis la nuit des temps, les États ont voulu monopoliser la création monétaire. On appelle ça le droit de battre monnaie, c'est un droit régalien, c'est-à-dire du roi. Et c'est la raison pour laquelle les mines de sel, les mines d'or, les mines d'argent ont toujours été monopolisées par les États pour garantir la pérennité de l'étalon monétaire. Aujourd'hui, on voit une nouvelle monnaie qui se crée, qui est bien sûr garantie par des monnaies existantes, en fait par les cinq monnaies de réserve reconnues comme telles par le Fonds monétaire international. Mais c'est une monnaie un peu particulière. C'est un stock de monnaie et pas un flux. C'est-à-dire que les Libras qui vont être créés seront quasiment numérotés. Ils ne pourront pas générer d'autres Libras par un système de prêts et d'emprunts bancaires. C'est donc une monnaie qui est le reflet de monnaie existante. Mais ce stock de monnaie aura bien sûr, comme je le disais, des avantages commerciaux pour les personnes qui vont les, les utiliser. Est-ce que les États vont tolérer ce nouveau phénomène monétaire euh, Probablement, parce qu'ils n'auront quasiment aucun moyen de pouvoir euh, s'y opposer. Et, et comme initiative et de nature mondiale, il y aura toujours un pays qui permettra d'accorder une licence bancaire à Facebook pour le développement de ces Libras. Mais ça veut dire aussi que les États, progressivement, vont être... Euh, attaqués, peut-être confinés par de nouveaux phénomènes monétaires. On avait déjà connu les bitcoins et quasiment les 1500 monnaies digitales ou crypto-monnaies qui sont en train de se développer. Aujourd'hui, c'est une initiative de nature purement commerciale et ça montre bien que la sphère marchande est en train de, de mettre à genoux les États, en tout cas dans ce privilège de battre monnaie.